Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un... le jeu le plus incroyable de l'année 2017. Le nouveau must-have, encore plus must-have qu'Azazuts Creed Origins. Autant de plaisir qu'une crème au chocolat vanillée avec des copeaux de noix de coco. Un simulateur de hand spinner. Fidget Spinner est un jeu disponible sur Steam depuis 2017 Bon alors concrètement, Fidget Spinner, ça se résume à faire tourner des sprites immondes de hand spinner Pour gagner des pièces, pour débloquer de nouveaux sprites immondes de hand spinner à faire tourner pour gagner des pièces On est au niveau zéro de l'intérêt La putain d'allégorie vidéoludique du rien C'est à dire que cette séquence... Est plus enrichissante que l'intégralité de ce jeu. En lançant le jeu, on découvre que c'est du Unity, donc un moteur sympa avec lequel on peut faire des trucs assez cool. Par exemple, Cuphead a été développé grâce à Unity. C'est relativement facile à prendre en main, et ça donne un éventail assez large, voire infini de possibilités. Fidget spinner, fidget spinner spinning around Et tout le long du jeu, il y a ce message sur le côté droit de l'écran, avec cette image en dessous. Alors, c'est pas marrant, et c'est énervant. D'ailleurs, je vais mettre cette image ici pour une durée indéterminée, afin de prouver qu'un débile qui fait une tête de débile, c'est pas forcément drôle. Bon, après, le mec qui a fait ce jeu, c'est un youtubeur espagnol. C'est un peu leur poisson fécond à eux. Par contre, lui, il y a des rumeurs qui tournent, selon lesquelles ce serait un vilain petit voleur d'asset. Tu sais pas ce que ça veut dire, asset. C'est très simple. J'ai la flemme d'expliquer, et je suis pas un moteur de recherche. Demande à Google. Connard. Du coup, en seulement 30 secondes, je pense qu'on a fait le tour du néant présent dans ce jeu. Le tour Tourner Le hand spinner après, heureusement pour toi, et malheureusement pour moi, j'ai un autre jeu dans ma besace. Aussi peu intéressant, mais beaucoup plus conceptuel. Fidget Spinner Simulator est un jeu disponible depuis 2017 sur Steam. Enfin, il est plus disponible, parce qu'il a été retiré du magasin Steam. Oui, ça arrive. Et c'est très très très rare. Généralement, c'est quand c'est très très très de la merde. Du coup, je l'ai acheté avant qu'il ne soit plus dispo. Je me demande si ça rajoute un aspect collector à mon compte Steam. D'autant plus que PewDiePie a fait une vidéo dessus. Il est marrant ce PewDiePie. Spinner Simulator, qu'est-ce que c'est concrètement C'est une sorte de simulateur de randonnée. On est dans un univers trop vaste dont la complexité nous dépasse. Qui suis-je Pourquoi je et on incarne un cadavre. Euh, ben non, on va pas me faire croire que ce mec est encore en vie. Parce que ça, là, c'est de la rigidité cadavérique. D'ailleurs, pour simplifier la compréhension, on va renommer le personnage cadavre. Et les jeux dont je suis en train de parler s'appellent Fidget Spinner et Fidget Spinner Simulator. Moi aussi, j'ai le droit de pas avoir d'inspiration. Cadavre est donc équipé d'un hand spinner dans sa main droite et d'une cigarette électronique dans sa main gauche. Euh, je vous contacte parce qu'en fait, je souhaiterais déménager sur une autre planète. C'est... C'est pas possible En plus de ça, on avance sur un gyropode Ouais, cet engin, ça s'appelle un gyropode Avant, j'appelais ça plateforme de merde avec deux roues motorisées Mais grâce aux recherches pendant l'écriture de mes vidéos J'apprends tous les jours de nouveaux mots Pour mettre un nom sur des objets complètement inutiles D'ailleurs, s'ils ont mis cadavre sur un gyropode C'est parce qu'ils avaient la flemme de faire des animations de marche Et plus généralement, ils ont pas fait la moindre animation Ça devait être une sacrée flemme Mais shh. Faut pas le dire. Handspinner Simulator propose même une map alternative. Il semble être un circuit de course automobile comme dans un Trackmania. Mais alors, sans voiture, sans impression de vitesse et toujours avec un Hand Spinner. Bien évidemment, au-delà de ça, comme on peut s'en douter, la physique du jeu est complètement baisée. Ah, par exemple, putain, mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il est en train d'arriver à mon personnage Alors là, globalement, je suis en train d'observer le ciel. C'est ultra fun au secours et pour la blague, ils ont même pensé à mettre un mode multijoueur. Mais les deux mêmes problèmes que d'habitude se posent. J'ai pas d'amis assez cons pour acheter ce jeu. Et personne d'autre que moi ne semble avoir acheté ce jeu. Sinon, en passant, je t'invite à aller faire un tour sur cette chaîne. Les vidéos me font beaucoup rire. Et en plus de ça, lui aussi, ça lui arrive de tester des mauvais jeux. Il a des petits soucis d'aisance avec sa caméra. Comme moi, en fait. Mais il a que 300 abonnés. C'est pardonnable. Euh, alors que moi, un peu moins, du coup. Je compte sur toi pour lui donner envie de tryhard les vidéos et de s'améliorer sur tous les points. Et je compte aussi sur toi pour spammer l'espace commentaire de sa dernière vidéo en écrivant couille. Et pour ma part, je te laisse. Mais surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents.